Thank you. Quelle vision pour la culture en Guadeloupe Quels sont les projets culturels de notre département Eh bien, pour y répondre, nous recevons aujourd'hui Michel Mado. Euh, bonjour Michel. Bonjour. Euh, bienvenue dans cette émission dans les studios de TV. Je rappelle que cette émission est diffusée sur la chaîne de télévision ETV, qu'elle est également diffusée sur MyTV Caraïbes. Euh, vous pouvez nous suivre donc sur Canal Satellite, sur Orange TV et sur SFR. Euh, cette émission est également en partenariat avec le magazine euh, l'hebdo Antiguyane ainsi que le magazine en ligne euh, Caribe Info. Euh, avec nous, aujourd'hui, nous avons le journaliste André-Jean Vidal. Bonjour André-Jean. Bonjour euh, Jean-Yves. Merci, euh, Merci de cette fidélité. Et donc, on embraye tout de suite avec une première question. On entame cette émission. Euh, donc, vous êtes un musicien euh, professionnel. Euh, pourquoi avoir épousé ce métier alors, professionnel de la musique, mais pas musicien professionnel, dans la mesure où j'en vis pas exclusivement. En fait, je l'enseigne aussi. Euh, je la joue, je l'enseigne. Je suis professeur d'éducation musicale au collège. Et, euh, et en plus, Quel collège Gourdeliane, à Bémao, forcément. Et euh, alors, en plus de cette, de cette passion pour l'enseignement, pour la pratique musicale, mais ben, après, cet engagement euh, politique pour ce qui est de la culture, donc, mais pourquoi cette passion Je crois qu'on on, on ne choisit pas, pas l'art ou la musique. Je crois que c'est au contraire. C'est euh, l'art, la musique qui nous choisit. Mmh. Et euh, depuis, depuis petit, je crois que je me, je me souviens à, à mes 5-6 ans, j'avais découpé une planche de contreplaqué où j'avais dessiné un de clavier. Et naturellement, je faisais tous les conseils de, de Cassavo Zénith dans ma tête. quoi Déjà à 5-6 ans. Après. Euh, c'est assez drôle. Euh, Donc vous avez un don en fait, c est, c est, on est on fait pas avec un don. Oui, vraiment. Mmh. On, moi je crois qu'il y a un truc, a une fibre qui qui fait qu'on qui, qui nous prédispose à, à certaines choses. Après à l'âge de l'orientation, je me rappelle au collège, on me demande qu'est-ce que je veux faire comme métier. Moi j'ai marqué, euh, je ne même pas le terme, j'ai marqué, je voulais vendre de l'essence. Euh, pompiste. Mmh. Et euh, ma mère a dit écoute tu fais de la musique, tu seras prof de musique, vas-y. Je c'est toi qui paye, voilà. Voilà. Ben me voici enseignant, pianiste et voilà, artiste quoi. alors euh, vous, vous avez épousé cet art là oui. et également euh, vous êtes rapproché du cas du cas, euh, alors mon premier contact mais familial même avec la musique et le, le groupe cas, c'était euh, par Gérard local et le groupe cas Modène donc euh, c'est vrai que j'ai été bercé par cela et euh, avant même le groupe cas traditionnel d'ailleurs j'ai été bercé par le groupe cas Modène et euh, et après, euh, donc naturellement, je me suis rapproché de la musique qui est la mienne et j'ai fait la rencontre de François Ladroiseau aussi. Mmh. Et qui Alors, a... parlez-nous justement de cette association. François, j'ai envie de dire que c'est un peu mon acteur ego et c'est François Ladrezo qui m'a poussé à, à chanter. Au-delà même de la pratique instrumentale, euh, on était sur certains projets et je lui ai dit « Ouais, je vois bien, je me vois bien appeler tel chanteur. » Il me dit euh, « Chantez vous -même, à vous-même, à pas, bisé pour mon. » J'ai dit « Mais bah, ben, là, on n'a pas chanté. » Et naturellement, j'ai pris de l'assurance grâce à, à, à, à ce type que, que j'aime profondément, c'est un vrai frère. Et, et je crois que les, euh, nos percussions, moi sur le clavier, lui sur le, le, le K, mais se marient très facilement et c'est un, un vrai amour fraternel. Quoi. Alors vous n'êtes pas que musicien, vous êtes auteur et compositeur. Voilà, auteur, compositeur et depuis quelques années aussi interprète, où effectivement c'est moins cher de chanter ses morceaux soi-même. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, auteur, compositeur, interprète et producteur quoi, aussi. André-Jean. Vous êtes le fils de Paul Mado, c'est un homme politique euh, qui est resté dans le cœur des développéens. Qu'est-ce qu'il y a de Paul Mado dans Michel Mado ben, J'ai envie de dire que je tout, tout à une autre époque, euh, mais la même fibre, le même engagement, la même sincérité. Et euh, comme j'aime à dire, l'héritage ne donne aucun doigt, il donne que des devoirs. Donc, euh, je, voilà, je me dois chaque jour d'être au plus proche de ce qu'il aurait voulu que je sois. Quoi. C'est ce qui vous a donné envie de vous engager en politique Non, c'est naturel. L'engagement ouais, politique ne se calcule pas, en tous les cas, pas à mon niveau, mais euh, ne pouvant pas avoir ce regard critique sans essayer de changer les choses. Et, euh, et puis comme je dis, hein, cet amour inconditionnel de, de ma ville, de Bemao, fait que j'ai dû m'engager avec les personnes qui, qui, qui voient les choses de la même manière que moi, avec le même cap et qui s'engagent avec la même fougue, et la même passion. Quoi. Vraiment, je crois que ça, le mot-clé, c'est vraiment celui-là, la passion. La passion de la musique Oui, la passion oui. de la musique, la passion ah. de son pays. Alors, la musique est en crise depuis euh, quelques années. Euh, il n'y a plus de disquaires, par exemple. Oui. Hein, avant, on connaissait tous un magasin de disques. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de disquaires, il n'y a même plus de producteurs non plus. Vous allez dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de maison de production. Aujourd'hui, tout le monde est son propre producteur. Tout le, monde est, tout le monde est son propre manager, donc euh, le, le monde a beaucoup changé, le milieu a beaucoup changé, l'économie même de la musique a beaucoup changé. Je veux dire, euh, et pourquoi il n'y a pas de disque aussi, parce qu'aujourd'hui avec les smartphones ou autre, mais tout le monde écoute la, de la musique. Euh, C'est le kiosque en ligne en fait. Oui, peu... mais la, la qualité a beaucoup perdu aussi par rapport à cela, parce que même au niveau des médias, des fois ce qui est mis en avant... Je dire la, le contenu quel, quel niveau de, de qualité niveau ben, Technique euh, ou à tous plutôt... les niveaux, Même musical. Technique, musical, à, tout, à tous les niveaux. Les sens même, il y avait aussi des challenges, il y avait une production, il y avait un ADN quand on écoutait certaines productions. Aujourd'hui, comme tout le monde est musicien, tout le monde est, est, est aussi euh, producteur et comme tout le monde distribue sa propre musique et tout le monde sert d'interlocuteur direct avec des plateformes, des plateformes, ben on a du coup une musique de, de moins bonne qualité parfois. Et... Évidemment, vous êtes maintenant engagé en politique. Oui. Qu'est-ce que vous pensez faire, vous, euh, pour trouver des solutions pour que, justement, le monde artistique en Guadeloupe puisse euh, survivre Alors, pour qu'il puisse survivre, j'ai envie de dire que... Survivre non, parce que l'art survit toujours. Quand, il, quand on retire tout, il reste encore ça, l'art. L'art, la création et ce qui nous anime, c'est encore présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut créer des, des, des faisceaux, des voies afin que les artistes puissent créer et, et promouvoir leur, leur création euh, de meilleure manière, de, meilleure, de manière aisée. Ce n'est pas spécialement évident, mais je crois que ma place en tant qu'élu, elle est plus euh, d'accompagner et en termes d'aide structurelle. Voilà. André-Jean. Vous êtes conseiller départemental Oui. Vous êtes conseiller communautaire Également. Vous êtes maire adjoint Aussi. Vous êtes président de commission à Cap Excellence, à Cap Excellence et au, au conseil départemental. départemental oui. Sacré parcours, c'est en combien En une année Non, mais je crois que c'est le... Fou. Quelques mois en, en deux ans, on va en dire... Deux ans, en mettons, deux ans. Mais voilà. bon, très clairement, on va, on, va, on va schématiser en disant deux ans, mais je pense que c'est le fouillis de, de plusieurs engagements. Et, euh, et voilà, ça fait pas mal de casquettes. Ouais. Et on peut gérer tout ça Oui, mais elles sont secondaires, hein, parce que je crois que la, la première des casquettes, c'est d'être père de famille. Mmh. Et, euh, et ça, c'est l'agitien, c'est mon vrai mandat, celui-là. Euh, c'est le plus sincère, celui qui me tient à cœur, c'est le regard de ma seule électrice, ma fille. Et après, euh, donc mes autres engagements, mais forcément, dépendent de l'homme que je suis. Et sur ça, bon, ça se fait assez naturellement. Quoi. Comme j'aime à dire, il n'y a pas, pas d'artiste engagé, il y a des hommes qui s'engagent à travers leur art. Et je crois que c'est un peu pareil pour ce qui est de la politique aussi. Euh, c'est un peu une traduction de la volonté qui est la mienne et euh, de, ma, de ma philosophie ou ma pensée. Quoi. Alors, on l'a rappelé euh, tout à l'heure, André Jean euh, l'a dit, vous êtes le fils de Paul Mado. Est-ce que, oui. est que ça a aidé dans ce parcours politique, puisque effectivement, en très peu de temps, ouais. on voit conseiller communautaire, oui. maire adjoint. Est-ce est que, que... Est que ça a aidé C'est facile, c'est-à-dire que les, les, les raccourcis pourront dire oui. Mais je pense qu'à un moment, le nom n'aide pas. C'est la qualité de l'homme. Et, euh, et je veux dire, le nom, à la limite, peut, peut être aussi euh, un obstacle par rapport au, au, au fait que, ben voilà, il y, y a des gens qu'on aime et puis il y a des gens qu'on n'aime pas, où on peut vouloir telle chose, où on peut, on peut ne pas vouloir que telle personne accède à telle chose, que telle personne s'exprime aussi. Donc je pense que je suis jugé par mes actes et pas par mon identité, quoi, vraiment. Parce qu'il y a des gens qui sont des fils d'eux et ce n'est pas, pas honorable. Moi, j'ai la chance d'avoir ce nom qui m'honore et, euh, et d'avoir le caractère qui va avec. Justement, fils d'eux et oui, homme accompli vous-même, oui. est-ce que vous avez beaucoup de sollicitations politiques Est-ce qu'on vous dit, viens avec nous euh... Alors, justement, c'est assez, assez intéressant parce que mon statut d'artiste fait que j'ai fréquenté toutes les couleurs auparavant sauf les extrêmes qui, qui de fait, me, me, ne m'intéressent pas. Mais j'ai fréquenté toutes les couleurs, toutes les personnes, tous les, les hommes, et les femmes politiques qui voulaient s'engager pour le pays, qui voulaient travailler. J'ai eu à les, à les fréquenter tant prestataires, musiciens, et après les affinités familiales faisaient que, étant gamin, j'ai rencontré certains euh, qui sont aujourd'hui euh, des, des, des personnes que j'apprécie beaucoup, des guides, j'ai même envie de dire des frères. Et euh, Donc voilà, c'est... Ce n'est pas une carte d'identité, c'est euh, un schéma logique. Et ce sont des relations logiques après que je tisse. Et les sollicitations, elles viennent, j'ai envie de dire, naturellement, pas parce que je, je pas par rapport à mon nom, mais parce que je, par rapport à ce que je peux faire. Je pense c'est en tous les cas. Vous avez choisi cette majorité à, à Bemao Oui. Vous avez choisi cette majorité au conseil départemental Oui. Vous avez choisi cette majorité... Euh... La, ah. choix, la majorité à Bémao, elle était. C'est un choix du cœur. Alors il n'y a pas eu de calcul. Euh, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le choix du cœur. J'aime ma ville, j'aime Bémao. Euh, bon, parce que Tout le monde pour, peut être candidat. D'ailleurs, on voit pour les législatives, il y a au moins une vingtaine de candidats sur la, notre circonscription. Et je veux vraiment que les choses soient claires. C'est-à-dire que c'est soit on fait de la politique pour soi auquel cas on ne dure pas. Ou sinon on fait de la politique par conviction. et... Euh, pour son pays, pour sa ville, et on accepte de s'inscrire dans une démarche et ne pas vouloir avoir son nom en haut de la fiche. Et je suis plutôt à ce niveau aujourd'hui. Ma contribution m'intéresse plus qu'une qu reconnaissance ou un nom inscrit. Quoi. Alors vous êtes celui qui porte euh, la culture, en fait, on peut dire en Guadeloupe, hein, puisque oui. vous êtes à Cadillac oui. et au Conseil départemental. Département. Mm -hmm. euh, votre vision, justement, pour euh, ces cinq prochaines années, euh, c'est quoi les grands projets que vous souhaitez porter Pour la culture, c'est un vrai chantier. Euh, mais là, il faut vraiment aujourd'hui qu'on arrive à harmoniser toutes nos volontés, toutes nos dynamiques, de, de, de, de, qu'on puisse définir un vrai schéma structurel en Guadeloupe, aussi bien sur les lieux que sur les, les, les forces en présence, les acteurs, les animations, ce qu'on peut proposer au pays et avoir une vraie logique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une course à l'équipement aujourd'hui où il peut avoir, on doit, chaque commune doit avoir son lieu, chaque collectivité doit avoir son festival. Non, aujourd'hui, il faut qu'on arrive vraiment parce qu'en fait, la, la, la, la manne budgétaire, elle est beaucoup moindre. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à fonctionner de manière... À la, baisser, à la baisser Oui, totalement. totalement. Assez paradoxalement, on sait que mmh. la loi de finances, elle, elle a augmenté depuis de 3 milliards, je crois, pour la culture. Elle a doté la culture de 3 milliards. J'ai envie de dire, euh, les priorités font que très souvent, la culture est le parent pauvre, on va dire, des politiques publiques. Mais il nous appartient aujourd'hui de, de ramener certaines choses à l'essentiel, de, de, de construire un vrai schéma départemental de, de, de politique culturelle en Guadeloupe avec les acteurs avec les collectivités avec nos artistes et, euh, et, et je pense qu'on tient les choses par le bon bout aujourd'hui alors c'est un travail qui prend du temps puisqu'on sort de très très loin euh, mais euh, la politique culturelle ça se construit et aussi euh, l'idée de politique culturelle aujourd'hui ça se pédagogise beaucoup aussi bien chez les élus que chez les acteurs quoi. alors la culture c'est vaste il y a la musique et oui. Il y a le théâtre, il y a le théâtre. cinéma. Oui, mais il y a aussi le patrimoine, ce qu'on est. Oui. Aussi, Il y a le patrimoine mémoriel aussi. Il y a, il y a la question de la mémoire pour nous aussi. Alors, avant de parler justement sur cet oui. aspect patrimoine, sur la culture, comment oui. faites-vous pour, quand vous avez des demandes de projets ou de mmh. demandes de, de partenariat mmh. euh, comment faites-vous la répartition en fonction des, des, des différents secteurs dans le monde Tous les, tous les porteurs de projets, en fait, que ce soit au département, à CAPEX ou à la ville même, et ils nous font parvenir leur, leur, leur projet, leur, leur idée. Alors des fois, euh, ils mettaient appel directement ou sinon ils passent par, euh, par la direction, par les services. Et euh, nous, il faut à ce moment qu'on y regarde dans quelle mesure cela peut être porteur pour la collectivité, pour la population. Et, et c'est quoi justement ces critères que, comment, comment vous faites le votre projet, choix C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que ce soit un projet qui touche à tout le monde et puis qui amène quelque chose pour la population et qui s'inscrit dans notre volonté de politique publique et qui, du coup, peut nous soulager aussi, collectivité, dans notre politique d'animation culturelle. Mmh. Et ça, il faut être honnête. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus en ce moment Non, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment quelqu'un qui s'inscrit dans une démarche solidaire, une vraie association qui amène un projet, qui soulage tout le monde, la collectivité euh, en termes d'organisation, mais aussi qui a une vraie plus-value en termes de proximité avec la population. Et euh, un projet qui, qui se construit et qui nous construit identitairement, ben, il a toutes les chances d'être reçu positivement. Quand vous dites soulagé, vous entendez quoi en Soulagé parce que, en fait, c'est le fait d'intégrer une politique d'animation culturelle et euh, l'association, c'est le bras armé politique de toute collectivité. Il ne faut pas se faire d'illusion dessus. Euh, le monde associatif, l'association, elle arrive à aller là où des fois, bon, on n'est pas directement, on y va avec du retard, avec une certaine latence. Et puis pourtant, euh, ben, les associations de quartier, les associations de jeunes ben, ben ces regroupements-là nous aident beaucoup parce qu'elles permettent d'avoir une animation sur des strates ou dans des coins qu'on ne toucherait pas naturellement. André Jean. La culture, c'est souvent la jeunesse. Mm -hmm. Enfin... C'est souvent la jeunesse. Mm -hmm. La jeunesse, en ce moment, les élus la draguent beaucoup. Parce qu'il y a eu la crise sociale, parce mm -hmm. qu'ils ont un peu explosé et tout. Est-ce que les, les discours, notamment celui du, du président du conseil départemental, qui est est-ce que ces discours-là ne sont pas de circonstances Pour ce qui est de la culture Non. Pour ce qui est de la culture, non. Après, pour, même en termes d'insertion, je ne pense pas... Que ce soit des discours de circonstance, ce sont plutôt des discours euh, dus à la mission même de la collectivité départementale. Et là, on parle de solidarité, d'insertion, d'embauche et autres. Maintenant, pour ce qui est de la culture, il n'y a pas d'opération séduction, parce que la culture, est... moi, je la vois de manière beaucoup plus large que simplement la jeunesse ou pas. Et en même temps, ça me très mal à l'aise de dire ça, parce que ça sous-entendrait que je ne suis plus jeune. Et, et, et, et j'ose espérer que, que, que je garde cette fraîcheur et aussi bien en termes d'état civil qu'en termes de, de dynamisme. Et de volonté. Et de volonté aussi. Non, mais très sincèrement, euh, non, euh, de manière très large. Et euh, il faut un peu cette passerelle entre les aînés les jeunes et puis effectivement la, la, la tranche de 40-50 et la culture pas, elle ne se cloisonne pas euh, en termes de, de tranche d'âge et aujourd'hui eh il faut vraiment qu'on arrive à pouvoir euh, inscrire un vrai schéma et il n'y a pas que, que l'aspect divertissement, l'aspect culturel ou même patrimonial il y a aussi les, les, les résonances que ça peut avoir en termes d'insertion les résonances économiques et là euh, ben les jeunes comme les moins jeunes mais il y a vraiment du pain sur la planche à ce niveau mais notre volonté en tous les cas elle est celle là quoi il y a quelques temps, vous me disiez, c'était hors micro, c'était oui. en conversation euh, entre nous, mm -hmm. mais je vais le dire quand même, que le président Losbar avait cette fibre, justement, cette fibre culturelle, cette volonté-là. Mm -hmm. Alors, c'est vrai que ça m'a assez surpris, parce que nous avons discuté, il m'a dit, voilà, il veut débloquer une certaine somme, il veut vraiment qu'on aille dans cette direction. Mais euh, quand on a un exécutif qui, euh, qui entend, qui a l'écoute, qui a l'oreille, et puis qui nous dit, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que tu me proposes pour qu'on puisse aller vers cela Je signe tout de suite et c'est vraiment là, je suis. Je ne vais pas dire que je suis séduit, mais je suis à l'aise. Je suis vraiment à l'aise parce qu'aujourd'hui, au-delà d'avoir les coups des francs en termes de perspectives ou de projets, je sais qu'on a inscrit un cadre. Et, euh, du département et euh, au, au niveau du département et on est très à l'aise parce qu'on se donne les moyens d'accompagnement des artistes, de donner des lieux de diffusion de mettre tous nos sites patrimoniaux à disposition mais aussi d'avoir cet accompagnement pour que les artistes qu'ils aient ce orbi orbi quoi qu'on puisse promouvoir nos artistes via d'autres réseaux via d'autres collectivités et, et, et là on est à l'aise parce que les engagements sont pris et ils sont tenus jusqu'à ce jour euh, et bien Michel ouais. c'est l'heure la publicité publicité <rire>